Depuis effectivement à peu près une quarantaine d'années, les gouvernements successifs ont voulu remplacer la cotisation sociale par l'impôt pour financer la protection sociale et en particulier la sécurité sociale. C'est évidemment un glissement vers une autre forme d'assurance sociale qui relève plus des questions de charité plutôt que de solidarité et donc c'est effectivement extrêmement dangereux. Par exemple, les grandes attaques, c'est à partir du début des années 90, à partir du moment où le gouvernement de Michel Rocard décide de financer, faire financer une partie de la sécurité sociale par la CSG qui est un impôt, ça a pour conséquence de plafonner en fait euh, par rapport au budget d'État les prestations sociales qu'on va pouvoir se servir en matière de santé, notamment euh, sur l'hospitalisation, de retraite ou bien euh, de besoins en matière de droits familiaux. Et donc naturellement ça veut dire qu'on n'est plus sur euh, des droits euh, acquis pour l'ensemble des ayants droit, mais que le niveau des prestations qui vont servir va dépendre du niveau de budget décidé par les États consacré à la sécurité sociale. Et donc ça a pour conséquence évidemment qu'on sort d'un système de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, mais au contraire un système où on assure un minimum qui ne permet pas euh, de sécuriser les personnes et le reste doit être ensuite payé par les familles sur leurs propres euh, deniers ou bien euh, évidemment euh, euh, créer un appel d'air pour que les assurances privées prennent le relais et euh, vendent des produits, c'est une marchandisation de la protection sociale, vendent des produits à ceux qui ont le plus de moyens pour euh, y souscrire. La conception même de la sécurité sociale voulue par Ambroise Croizat et tous les militants, ensuite qui derrière lui l'ont mis en œuvre, et notamment, singulièrement, évidemment, les syndicalistes de la CGT, ça consistait à faire en sorte que la sécurité sociale soit assurée par une partie du salaire des travailleurs mutualiser sous la forme du salaire socialisé et donc du paiement des cotisations sociales pour pouvoir justement euh, euh, protéger euh, les travailleurs tout au long de la vie, c'est-à-dire de la naissance à la mort et euh, les libérer justement euh, du poids que leur faisait porter euh, l'absence de sécurité euh, sociale jusqu'en 1945 et 1946. Donc si on ne, si on ne comprend pas euh, ce qui a guidé les fondateurs de la sécurité sociale et notamment le, la dimension émancipatrice pour les travailleurs et les travailleuses euh, de, du système de sécurité sociale, on, on ne peut pas comprendre euh, toutes les attaques et les réformes régressives qui sont en marche euh, et qui consistent à finalement... Euh, euh, comment dire euh, euh, développer des, toujours plus d'exonération sociale en direction des employeurs et de faire porter justement le poids de ces économies sur ceux qui créent la richesse par leur travail, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. On avait déjà compris que plafonner le niveau des cotisations à 4%, 14% du, du PIB ça, avec de plus en plus de personnes qui arrivaient à l'âge de, de la retraite et donc qui devaient pouvoir bénéficier de ces prestations retraite, c'était une immense fumisterie puisque évidemment on ne peut pas se partager un gâteau de plus en plus petit avec des parts qui restent identiques. Forcément ça joue sur le niveau des pensions et là avec la crise du Covid, on s'aperçoit bien quand il y a un effondrement euh, du niveau du PIB, immédiatement avec le système Macron. Ça a pour conséquence de diminuer les droits euh, en matière de retraite pour l'ensemble des salariés actifs et retraités.